Bonjour à toutes et tous. On va donc commencer ce débat proposé par la revue Économie et Politique sur les conditions économiques de la révolution écologique avec Sandrine Rousseau, députée ELV, finaliste de la primaire écologiste pour la candidature à l'élection présidentielle. Merci d'avoir accepté cette invitation. Sylvestre Huet, chroniqueur scientifique pour le monde, l'humanité et animateur d'un blog du monde Sciences au carré. Et puis Frédéric Bocara, économiste, dirigeant du Parti communiste, ancien membre du CESE. Et je précise aussi que euh, tu as eu l'occasion de t'intéresser aux problématiques euh, écologiques euh, avec la, la mission euh, sur laquelle tu as travaillé de mesure. Euh, des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre d'une convention de l'ONU, mais tu pourras préciser si tu veux. Alors un mot de la revue Économie et Politique, c'est la revue économique marxiste du Parti communiste. Elle existe depuis 1954 et développe des analyses et des théories économiques dans le débat en s'ouvrant au monde de la recherche, aux responsables politiques, aux syndicalistes, aux élus. Et elle a consacré son numéro de l'été 2019 à la question écologique avec un dossier titré « Défi écologique, défi révolutionnaire ». Et j'en cite un tout petit extrait pour vous montrer à quel point ce besoin de révolution écologique est pris au sérieux par cette revue. Donc je cite « Ainsi, la crise écologique renforce le besoin de révolution et l'élargit ». Quoi de plus normal si l'on considère que pour des marxistes, l'économie se définit fondamentalement comme l'activité de transformation de la nature extérieure pour les besoins vitaux des êtres humains Ainsi, économie et écologie ne s'opposent pas par essence ce sont deux facettes d'un enjeu révolutionnaire si on les aborde correctement. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant à l'occasion de ce débat. Bon, je ne reviens pas sur la crise écologique accéléré euh, cet été et, et dont euh, la conscience progresse. Ce qui nous intéresse avec euh, le débat qu'on engage cet après-midi, c'est euh, d'aborder un certain nombre de questions qui traversent en réalité la gauche, parfois de façon très saillante et que nous vous proposons d'approfondir. Alors, avec un parti pris, c'est que ces différences d'analyse à gauche ne doivent pas nous conduire à nous euh, diviser, mais au contraire, si elles sont correctement traitées et bien approfondies, à nous faire progresser ensemble et à construire notre unité. Voilà, donc un débat euh, que nous souhaitons euh, respectueux et ouvert dans l'esprit de cette belle fête de l'humanité. Alors, j'ai ciblé quelques questions que je vais... Je voudrais poser, sur lesquelles je voudrais que nos trois intervenants répondent, Donc, ces questions qui nous traversent. D'abord, la croissance. Faut-il en passer par une décroissance économique pour faire la révolution écologique Ou peut-on donner un nouveau contenu à la croissance Reposant sur l'extension des services publics, la création d'emplois. Deuxième question, le service public. Quelle conception du service public Un service public intégré, national, mais démocratisé ou une conception plus décentralisée, reposant sur une multiplicité d'acteurs qui, qui peuvent être privés, coopératifs, associatifs. Et je profite de ma position pour dire que euh, moi qui suis conseillère régionale en Bourgogne-Franche-Comté, nous nous sommes donc affrontés avec les écologistes sur cette question du service public à travers le débat que nous avons eu sur l'ouverture à la concurrence du TER, donc du transport ferroviaire, voilà, où nous avons eu un désaccord. Troisième question, les banques, si on veut développer du service public, il faut du financement. Comment financer l'extension du service public Quel rôle des banques, quand on sait que euh, les banques sans contrôle peuvent aussi, par leur financement, favoriser euh, les émissions de gaz à effet de serre Quatrième question, l'articulation consommation-production Peut-on révolutionner les modes de consommation sans changer fondamentalement les modes de production et de distribution Voilà une question, je pense, assez décisive pour nous. Et puis, peut-être une dernière question sur la conception de l'intervention citoyenne. Donc on le voit, il existe des forces de changement pour développer des modes de vie ou de consommation moins polluants, limiter les gaspillages, ben, ces forces qui existent dans la société, comment est-ce qu'on les mobilise Est-ce que le bon modèle d'intervention citoyenne, c'est la convention climat, avec des tirages au sort, ou est-ce qu'il faut euh, euh, imaginer des institutions complètement nouvelles, avec des pouvoirs radicalement nouveaux des citoyens, euh, sur les grandes décisions économiques Voilà. Pour orienter un petit peu notre débat... On va donner la parole à nos trois intervenants pour 10 minutes et puis ensuite on prendra vos questions. Voilà, Sandrine Rousseau. Bonjour. <rire> Bonjour à la fête de l'humain et merci beaucoup pour cette invitation et je suis très heureuse d'être ici. Alors surtout pour parler de sujets de fond et de sujets de, de société, c'est-à-dire comment on change de modèle et ce modèle qui nous envoie frontalement dans le mur, que le gouvernement accélère de manière tout à fait incroyable puisque... Là, les premiers euh, projets de loi à l'Assemblée nationale sont tous exactement dans la même ligne que la ligne Macron du précédent quinquennat, c'est à dire euh, les chômeurs, s'ils sont chômeurs, euh, c'est parce qu'ils ne cherchent pas suffisamment euh, de travail ou parce qu'ils ne veulent pas accepter les emplois qu'on leur propose. Le pouvoir d'achat se résume à une augmentation en deçà des, des seuils d'inflation, à des primes, pas des augmentations de salaire. Et puis, il euh, y a toujours ces, ces articles scélérats dans, la, dans la loi pouvoir d'achat sur le terminal méthanier du Havre, qui permet d'importer du gaz de schiste américain et des réouvertures de centrales à charbon. Tout ça pour vous dire que ce système-là ne peut pas continuer et que ça, il va falloir quand même trouver les leviers pour le changer. Alors, dans les cinq questions que tu poses, eh c'est à peu près les cinq questions centrales du changement de modèle. Le premier, c'est sur la croissance. Alors, comment on fait vis-à-vis -vis de la croissance et est-ce que ça passe absolument par de la décroissance Moi, j'ai envie de vous dire qu'en fait... <coughs> Ça passe surtout par autre chose que de la croissance. Est-ce que ça passe par de la décroissance ou pas de la décroissance Ça, aujourd'hui, on ne peut pas répondre à cette question. Et en fait, surtout, ça n'est pas une question centrale. La croissance, c'est le PIB, c'est le produit intérieur brut. Ce produit intérieur brut, vous le savez mieux que tout le monde, a des lacunes énormissimes, c'est-à-dire que plus on détruit, plus on, on, on, on, on prend des ressources, plus on extrait des ressources du sous-sol, etc. Et plus ce produit intérieur Brut augmente et donc cette croissance, qui est une croissance extractiviste, ne peut pas continuer dans le modèle actuel. Le problème, c'est que tant qu'on n'a que le PIB comme indicateur, et eh bien finalement, il conditionne l'intégralité de nos politiques publiques pour faire en sorte que ce PIB augmente. Donc la première des choses à faire, c'est de se décaler d'un pas vis-à-vis -vis du PIB pour avoir d'autres indicateurs de richesse, d'autres indicateurs de bien-être. Et en l'occurrence, euh, on ne sait pas si le PIB, dans une transformation écologique, il est très difficile de savoir si le PIB va augmenter, stagner ou diminuer moi, j'aime beaucoup euh, les, les, la notion d'État stationnaire qui, en économie, a été largement abandonnée et qui, pourtant, devrait être réinterrogée. Parce que si on veut une société qui soit une société de sobriété, mais une société quand même de bien-être, eh bien, il va nous falloir nous poser cette question que le système capitaliste et le système libéral a refusé de se poser jusqu'à présent, qui est quelle est la limite de notre croissance Quelle est la limite physique de notre modèle de développement Quelles sont les limites planétaires à l'intérieur desquels nous devrions rester. Et ça, cette notion de limite physique à la croissance a existé dans l'économie, dans l'histoire de la pensée économique. Et puis, c'est arrêté à un moment parce qu'on a estimé que on, finalement, la planète n'était qu'un... Qu'une somme de ressources que nous devrions exploiter et que quand il n'y aurait plus de ressources, eh bien il y aurait du progrès technologique qui nous permettrait de nous sortir de l'abandon des ressources. Aujourd'hui, on voit que sur les limites planétaires, on est en train de basculer sur cinq d'entre elles. Il y a 13 limites planétaires. On est en train de basculer sur cinq d'entre elles de manière extrêmement rapide et donc on ne peut plus poser la croissance sans les limites euh, euh, physiques, physiologiques, planétaires à cette croissance. Donc, euh, première chose, c'est qu'en fait, voilà, la croissance, ça n'a pas de sens. Croître comme ça dans un monde fini, c'est Boulding qui le disait, euh, croître de manière infinie dans un monde fini, ça n'est pas possible. Et ce que je reproche un petit peu aux penseurs de la décroissance, et s'il y en a dans l'Assemblée euh, qui me pardonnent pour cela, c'est que finalement, le mot « décroissance », masque tous les rapports sociaux, toutes les inégalités sociales et toutes les politiques publiques qu'il nous faut mettre en place pour obtenir la décroissance. Moi, j'aime bien l'idée qu'on décroît, mais je n'aime pas l'idée qu'on le fasse sans des politiques publiques qui permettent de réguler et de faire en sorte que les plus pauvres voient leur situation d'inclusion dans la société s'améliorer et les plus riches, au contraire, leur richesse diminuer. Et ça, le mot décroissance ne le dit pas. Et c'est l'impensé de la décroissance qui a à mon sens, euh, enlève euh, une partie de la pertinence de ce, de ce concept, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer sortir du système de croissance extractiviste tel qu'il est actuellement sans se poser la question des rapports sociaux et euh, de, de l'encadrement du, du système économique tel qu'il est actuellement, du rôle de l'État. Et donc, ça me renvoie à la seconde question, qui est celle des services publics. Il n'y a pas de transformation écologique d'ampleur sans service public. Et il n'y a pas de transformation écologique d'ampleur sans amélioration des services publics et sans création de nouveaux services publics. C'est impossible pour la raison simple que les services publics ont été créés sur cette question qui est une question essentielle d'une société, un pilier absolument indispensable de notre récit commun, c'est... De quoi a-t-on absolument besoin pour vivre en société Quels sont les biens et services dont nous avons absolument besoin Quel que soit notre revenu, quel que soit l'endroit où nous vivons, quels sont les biens et services dont nous avons absolument besoin pour vivre Aujourd'hui, là maintenant, il nous faut nous poser cette question de manière urgentissime pour repenser nos services publics et faire en sorte que par exemple la mobilité soit un service public et un droit absolu, un droit commun et un droit quel que soit notre revenu. Il faut penser à l'eau, il faut aussi penser à l'énergie et il faut sans doute penser collectivement aux services publics dont nous aurions besoin pour vivre tous et toutes dignement. Même sans accroissement de notre richesse purement monétaire. Et c'est à ça que servent les services publics. C'est le socle de notre société, c'est le ciment absolu de notre société. On a besoin d'éducation, on a besoin d'énergie, on a besoin de mobilité, on a besoin sans doute de plein d'autres choses. Et c'est cela qu'il nous faut définir ensemble. Faute de quoi Faute de quoi, on les laissera casser les services publics les uns après les autres, sans savoir ce que nous, nous voulons, à part juste conserver l'existant. Aujourd'hui, il nous faut un renouveau du service public. Sur le financement de cette transition, il y a quand même quelque chose qui est extrêmement euh, choquant dans le système économique actuel. C'est que tout ce qui est indispensable à notre vie est aujourd'hui payant. Ou quasiment. Et tout ce qui nous met en danger collectivement est absolument gratuit. Aujourd'hui, émettre du carbone est quasiment gratuit. Alors évidemment, il y a un marché de droit pollué européen qui a un petit peu progressé ces dernières années, mais ça reste un marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait plus mettre l'État en régulation de nos problèmes d'émission de carbone. On ne peut pas continuer dans un monde où émettre du carbone est gratuit alors que chaque tonne de carbone que nous émettons à partir de maintenant aggrave de manière définitive et irrémédiable notre situation. Nous ne pouvons plus être dans ce monde-là. Donc il nous faut aller vers un prix du carbone, évidemment d'abord pour les très grosses entreprises et qui soient au-delà des prix du marché européen du carbone. Mais dans nos consommations aussi, il va nous falloir faire en sorte que ce qui détruit le plus notre capacité à vivre sur cette planète, cette planète pardon, soit bien plus cher que ce qui nous est absolument indispensable comme les premiers litres d'eau, les premiers kilowattheures, etc. Enfin, il va falloir accepter l'idée de moins consommer. Et pour cela, il va falloir aussi accepter l'idée de changer de modèle de société. Nous sommes dans une, dans une société que depuis euh, la Seconde Guerre mondiale et depuis les Trente Glorieuses, nous appelons société de consommation. Nous ne pouvons plus faire société par la consommation. Cela n'est pas un moyen de faire société. C'est le pire des moyens de faire société ensemble. Nous devons faire société autrement. Nous devons faire société par les services publics. Nous devons faire société par de l'engagement, par de la culture, par de l'éducation. Nous ne pouvons plus faire société et être, se sentir inclus dans la société par la quantité d'objets que nous sommes capables ou pas d'acheter. À ce titre-là, je. Je voudrais juste dire que le terme de pouvoir d'achat est le terme le plus mensonger de notre système économique capitaliste et que je qualifierais d'androcène actuellement, puisqu'il fait croire à ceux qui n'ont pas d'argent qu'ils auront le pouvoir en achetant, alors que précisément, on ne leur donne pas les conditions d'acheter ce dont ils ont absolument besoin. Il nous faut revenir à une sorte de pouvoir de vivre et nous sortir des, des, des schémas de consommation dans lesquels nous sommes bien trop enfermés. Et tant que nous sommes dans ces schémas de consommation, nous ne pourrons pas sortir du problème face auquel nous sommes, qui est le dérèglement climatique qui s'emballe dans une proportions que même les scientifiques n'avaient pas prévues. Et pour cela, et je conclurai là-dessus, il nous faut de nouveaux droits. Il nous faut réinvestir la question de progrès humain. Il nous faut réinvestir la question de liberté. Quelles sont les les aspects de ce progrès humain que nous souhaitons, quels sont les nouveaux droits sociaux que nous voulons, quelles sont les, les, les nouvelles libertés que nous souhaitons conquérir. Et pour cela, je le dis, je pense qu'il nous faut aussi un socle de droits sociaux et que ce n'est pas le moment d'attaquer les allocations sociales parce que nous allons en avoir absolument besoin dans les mois qui viennent et que sans cela, alors, on aura les riches qui se protégeront du dérèglement climatique et les pauvres qui en crèveront au bas des maisons des plus riches. On ne peut pas accepter ça. Sylvestre Ruet. Bonjour à tous. À cette tribune, je suis le seul à ne pas être dirigeant politique. Je ne suis pas non plus économiste. Et donc peut-être vous vous demandez ce que je fais là dans un débat dont le titre était les conditions économiques d'une lutte efficace contre la menace du changement climatique. Et donc vous ne serez pas étonné si le ton que j'utilise et les mots peut-être sont assez différents de, des deux autres de Sandrine et, et, et de Frédéric. L'économie qui, qui permettrait, espérons qui permettra, de limiter la classe climatique, elle doit être juste, dans les deux sens du terme. Justice et justesse. Justice sociale devant les causes et les effets du changement climatique et justesse dans les choix sociotechniques qu'on va faire pour construire une économie compatible avec un changement climatique, disons, dont les conséquences seront difficilement gérables, mais gérables quand même, euh, ce qui n'est pas du tout la direction dans laquelle on va aujourd'hui. On va vers un changement climatique ingérable euh, dans le cadre de ce qu'on peut euh, imaginer euh, comme adaptation. Il ne faut pas trop rêver de compenser justice sociale par choix sociotechnique ou choix sociotechnique par justice sociale. La justice sociale ne suffira pas. Les bonnes solutions socio-techniques ne suffiront pas non plus. Le, ce qui est décisif, c'est une synergie efficace entre les deux types d'actions, qui est la condition sine qua non de leur efficacité respective. Et dans ces deux dimensions, la politique de la gauche, qui veut réellement sortir du capitalisme, ne sera pas efficace si elle n'est pas fondée sur des informations fiables. Alors là, c'est le journaliste scientifique qui parle. Hein. Aussi bien pour la première, la société, l'organisation sociale, la justice sociale, que la seconde dimension. Et je vous avertis tout de suite, c'est pas facile. C'est même très difficile. C'est très difficile parce que ça implique d'utiliser des connaissances sur les sciences et les technologies qui sont aujourd'hui très peu partagées pour être gentil. Et... Comme je ne suis pas à confondre gentillesse et complaisance, je vais le dire un peu plus rudement. Tout le monde ici, Sandrine Rousseau, Frédéric Boccarat, Sylvestre Huet, vous, Emmanuel Macron, Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde ignore la majorité des sciences enseignées à l'université et dans les écoles d'ingénieurs. Et tout le monde ignore la majorité des technologies qui sont utilisées dans notre économie et dans notre vie quotidienne. Le type qui vous dit ça a passé les 35 dernières années à lire des centaines de publications scientifiques, à passer des milliers d'heures de discussions, de travail en commun avec des scientifiques pour écrire des milliers d'articles pour expliquer la science et les technologies à ses lecteurs. Et je vous garantis que sur les centaines de scientifiques que j'ai rencontrés, pas un seul ne déroge à cette règle de l'ignorance de la majorité des sciences connues, sans parler des, des recherches en cours ou des résultats acquis très récemment. Et c'est un problème majeur. Alors maintenant, justice sociale. En fait, c'est assez simple. Sandrine Rousseau l'a bien dit. Et ça a été formalisé dès le début des années 90 par un économiste indien qui s'appelle Anil Agarwal. D'une certaine manière, tout être humain, si on veut l'égalité, a le droit, entre guillemets, euh, euh, à la même émission de gaz à effet de serre qui bouscule le climat. L'idée profonde qui est derrière cette revendication d'égalité, c'est que les émissions de gaz à effet de serre, pour l'essentiel, proviennent de l'usage du gaz, du charbon et du pétrole, des énergies fossiles qui constituent 80% des énergies utilisées par l'humanité pour subvenir à ses besoins. Et donc, très grosso modo, il y a des modulations... Très grosso modo, votre niveau d'émission correspond à votre niveau de vie. Et donc, si on veut l'égalité en niveau de vie, il faut l'égalité en émission. Qu'est-ce que les experts du GIEC en disent Dans le dernier rapport du groupe 3 du GIEC, celui qui s'occupe d'économie et de technologie, on peut lire cette conclusion. Il est, je cite, il est nécessaire de réduire les inégalités. Ça C'est incroyable. Hein. Des économistes du monde entier qui sont censés appartenir à toutes les écoles possibles de pensée économique, qui vont quand même des gens qui ont conseillé Arigen et Thatcher et Pinochet à ceux comme Sandrine Rousseau ou Frédéric Brocara qui pensent qu'il faut sortir du capitalisme. Ils se sont mis d'accord pour dire ça parce que c'est un fait. Ce n'est pas une opinion. Il n'y a pas de politique climatique imaginable qui passe ailleurs que par une réduction des inégalités sociales. Drastique, oui. Bien sûr, je vais, je vais préciser même ça. C'est assez incroyable d'ailleurs que dans ce texte, vous trouvez la phrase suivante. Il faut une taxe sur la richesse absolue. Ça veut dire quoi Ça veut dire une réduction des patrimoines. Une taxe supérieure aux revenus annuels. Bon, le problème, c'est que ça s'arrête là. Ça s'arrête là, par exemple. Si vous cherchez une explication de pourquoi il y a des riches et pourquoi il y a des pauvres, vous n'allez pas la trouver. Euh, si vous cherchez l'analyse du capitalisme dans le texte du GIEC, euh, vous allez trouver qu'il y a 19 fois le mot capitalisme dans les 3900 pages euh, du rapport du groupe 3, sauf que toutes, j'ai vérifié, toutes sont des références d'articles scientifiques, euh, de titres de livres ou de chapitres de livres. Il n'y a rien dans le texte sur le mot capitalisme capitalisme. Donc il n'y a rien sur les mécanismes socio-économiques qui produisent les inégalités. Donc il n'y a rien à part euh, cette idée d'une taxe sur la richesse absolue sur la manière euh, d'y mettre fin. Euh, la justice sociale, son, sa dimension euh, et sa relation avec les émissions, il faut être précis. Il euh, y a quelque temps, Manon Aubry, qui est... Euh, je le dis tout de suite, une personne pour laquelle je suis susceptible de voter, il suffit qu'elle soit sur une liste d'union de la gauche et des écologistes. Et s'il annonce son nom sur la liste et que c'est dans ma circonscription, par exemple, je vote pour elle sans problème. Mais il y a quelque temps, à la radio, elle a dit 1% des êtres humains émettent la moitié des gaz à effet de serre en total mondial. C'est tellement faux que, ça inter que partir sur cette base-là interdit toute politique climatique sérieuse. Parce que le vrai chiffre, c'est pas 1%. Si vous regardez dans le dernier rapport du GIEC, qui met en valeur l'une des études là-dessus, Cocorico, c'est français, c'est Thomas Piketty et Lucas Chancel, environ 10% de la population mondiale émet environ 45% du total des émissions. Alors peut-être que parmi vous, il y en a plein qui se disent « Oui, 10%, donc c'est bon, c'est les riches. J'en fais pas partie, on est à la fête de l'humanité. » Non. 10% de 7,8 milliards d'habitants ça fait 780 millions d'habitants, de personnes. Et comme il y a 20% d'Européens dans ce total, ça fait 150 millions d'Européens. Il y a des millions de Français qui en font partie. Donc il faut regarder les choses en face. Oui, il y a les super, super riches qui émettent 400, 500 fois ce que vous et moi, on va émettre. Mais ils sont très, très, très peu nombreux. Ils ne sont même pas 1%. Ils sont 0,000001 alors il faut les supprimer. Bon, je ne propose pas de fusiller Bernard Arnault, hein, rassurez-vous. Hein. Non, je propose simplement qu'on lui pique l'essentiel de son argent. Parce que si vous voulez réduire les inégalités sociales dans une dimension qui fera qu'on pourra vraiment causer sobriété avec tout le monde, alors il ne faut plus qu'il y ait de multimilliardaires, parce qu'il faut commencer par ça. Quand vous aurez supprimé les multimilliardaires, vous supprimez les milliardaires. Et après, vous supprimez les multilignionnaires. Toujours sans les fusiller, mais simplement en récupérant l'argent qu'ils ont volé à la société. Et la différence entre un écologiste en peau de lapin et un écologiste sérieux par rapport au changement climatique, surtout si, si c'est un dirigeant politique, c'est pas qu'ils vous disent ce que je viens de vous le dire. Parce que ça, ça c'est un slogan. Supprimer les riches. Non, c'est qu'ils vous disent comment on va le faire. Quel chemin politique on va emprunter pour y arriver réellement c'est ça qu'on attend d'un dirigeant politique qui a une vraie conviction euh, écologiste et anticapitaliste. Deuxième chose qui est aussi dans le rapport du GIEC et qui est très lié à ce qu'a dit Sandrine sur euh, la consommation. L'un des outils les plus puissants utilisés par les euh, capitalistes pour asservir l'humanité, c'est la publicité commerciale. Le lien qu'il y a entre l'appétit de consommation frénétique que recherche les capitalistes, parce que c'est l'un des moyens d de, de faire le profit, c'est l'asservissement culturel des populations par publicité commerciale telle qu'elle a été développée depuis les années 50. Petit truc, quand est-ce qu'on a inventé toutes ces te techniques de, de publicité commerciale Aux états unis juste après la Seconde Guerre mondiale, par un groupe d'industriels qui se sont demandé comment on allait remplacer la manne, des commandes publiques de l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale par autre chose. Et ils se sont dit, on va faire perdre toutes leurs habitudes d'économie aux habitants des états unis Et, et d'ailleurs, le premier slogan de cette sorte de campagne publicitaire euh, euh, faite par l'ensemble des industriels, c'était « Soyez patriotes, consommez ». La suppression de la publicité, c'est un des moyens nécessaires si on veut faire la révolution culturelle indispensable à au changement de société dont on a absolument besoin pour se confronter euh, au changement climatique et à ses conséquences. Et là encore, ce que vous devez demander à vos dirigeants de la gauche, c'est pas de répéter le slogan que je viens de dire, supprimer la publicité. C'est de dire par quels moyens ils veulent le faire le plus rapidement possible. Euh... J'ai parlé de justesse sociotechnique, mais je vais faire très très vite parce que sinon je vais déborder mon temps de parole. Si on n'utilise pas les technologies dont nous avons besoin pour opérer la bascule entre un monde où 80% de l'énergie utilisée par les hommes pour subvenir à leurs besoins, et pas seulement pour les gaspillages des super riches, mais pour avoir à manger, un logement, un hôpital, l'éducation, des transports minimaux, etc., pour faire la bascule entre ces 80% de fossiles et une énergie pour l'essentiel décarbonée, et donc techniquement, massivement, une électricité faite avec des moyens décarbonés, si on ne fait pas ça, on n'y arrivera pas. Or ça, c'est difficile. Ça demande des technologies qui ne sont pas gentilles. Aucune des technologies n'est gentille que ce soit une éolienne, un panneau photovalique, une centaine nucléaire, un barrage hydroélectrique, à chaque fois, vous avez des inconvénients et des avantages. Mais ce qui est clair, c'est que si on n'utilise pas massivement toutes ces technologies à l'échelle de la planète, évidemment avec des différences suivant les pays, les régions, en fonction des ressources naturelles, des capacités techniques, etc., alors on n'y arrivera pas. Et donc, il ne faut pas raconter n'importe quoi aux gens sur les technologies. Sinon, il n'y a pas de débat possible serein, efficace. Bon, Je prendrai qu'un exemple parce qu'il est drôle. Jean-Luc Mélenchon, pour lequel j'ai appelé à voter deux fois lors des présidentielles, a déclaré récemment que nos centrales nucléaires réchauffent la Méditerranée. Bon, euh, Techniquement, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai devant moi une piscine olympique, j'ai dans une pipette une goutte d'eau qui est à 60 degrés, la piscine à la 25 degrés, je vais changer sa température avec la goutte d'eau d'un millimètre de diamètre. C'est pas plus que. Donc, bon, je qualifie pas. Euh, il a aussi dit qu'on ne pouvait pas refroidir un réacteur nucléaire avec de l'eau chaude. On se demande par quelle opération du Saint-Esprit les réacteurs nucléaires du Pakistan, de l'Inde, ceux qui sont en construction au Bangladesh, dans la Chine du Sud ou dans, aux Émirats arabes unis, où l'eau a toujours, toute l'année, la température qu'elle a chez nous pendant les canicules, font pour fonctionner. Bon, il faut qu'on arrête avec ce genre de choses. Il faut qu'on ait des discussions sérieuses avec un respect des informations scientifiques et techniques, parce que si on ne le fait pas, on va rater la construction de la réindustrialisation, notamment de la France, qui est absolument nécessaire pour réduire notre empreinte carbone, qui est aujourd'hui constituée à 60% par des émissions qui ont été faites ailleurs qu'en France, mais qui correspondent aux objets qu'on a importés, et on est un des pays les pires de ce point de vue en Europe de l'Ouest, donc ça veut dire réindustrialiser, donc ça veut dire des usines, éventuellement des mines, des carrières, il faut qu'on pense à tout ça, qu'on l'organise, qu'on le fasse le plus proprement possible, mais si on a des discussions totalement idéologiques et qui, pas, qui ne respectent pas les bonnes informations sur les sciences et la technologies, on n'y arrivera pas. Eric Bocara. Bonjour, bonjour à la fête de l'humain. Je suis très heureux qu'on ait euh, cette amorce de débat. Euh, alors, le sujet quelle bataille économique pour une révolution écologique réussie euh, C'est-à-dire, il y, y a besoin d'une révolution à la fois culturelle et réelle. Et, qui, et les deux se nourrissent. L'enjeu, c'est qu'on ne peut pas continuer comme on fait actuellement. Et il ne s'agit pas d'accélérer la même chose, parce que comme on va dans le mur, accélérer la même chose, on ira plus vite dans le mur. Il faut prendre un tournant radical. Et le cœur dans l'affaire, qu'on ignore, et d'ailleurs, on n'en a pas parlé quasiment, un peu sylvestre de façon allusive, c'est les entreprises. Parce que comment on peut consommer autrement si on ne produit pas autrement Mais ça demande une toute autre culture, de tout autre pouvoir sur ce qu'on doit produire, sur ce qu'on doit faire, quel type de consommation et même quelle con conception de la consommation Ici, on vient, vous l'avez peut-être pas remarqué, de confondre allègrement achat et consommation. Je disais à Muriel, quand j'achète un livre, je ne l'ai pas consommé. Un service public, ça se consomme sans forcément s'acheter. Donc, euh, il faut bien distinguer, alors c'est des gros mots qu'entre économistes, on connaît, les valeurs d'usage et les valeurs d'échange, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on produit et pourquoi c'est fondamental il nous faut une refonte culturelle et réelle de la consommation et de la production. C'est d'ailleurs cette phrase exacte, la phrase du document d'orientation des communistes français que nous mettons au cœur de notre projet. Alors, quelques mots, une révolution écologique réussie, ça veut dire réduire drastiquement les émissions polluantes. On a parlé ici que des gaz à effet de serre, mais il y a bien d'autres émissions polluantes, ne serait-ce que les microparticules qui étouffent et qui font des morts avec notamment le diesel la biodiversité l'eau et toutes les matières premières où on a fait allusion bien sûr avec l'extractivité un petit peu donc il faut réduire tout ça mais il faut développer les ressources et la planète et ça ça demande de l'activité, ça demande du travail humain, ça demande des services publics et ça demande donc de l'activité on va y revenir, vous allez voir et c'est à dire une pro- une révolution des relations entre les êtres humains et la nature. Pour nous marxistes, ça ne nous étonne pas. Pour nous, l'économie, dont on n'a quasiment pas parlé, on a parlé redistribution, mais pas le cœur de l'économie. Les pouvoirs, les banques, ça n'existe pas. On est sur les vieux pieux et les moyens financiers, on n'en parle pas, et leur orientation, pas seulement leur quantité. Or, c'est ça le cœur de l'économie. Mais pour un marxiste, l'économie, c'est les relations entre les hommes et la nature. Donc l'écologie est en son cœur. Pour nous, L'enjeu de révolution écologique renforce et élargit le besoin de révolution sociale, politique et culturelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire Alors, justement, ce qui est fait aujourd'hui ne va pas. On fait des tout petits bouts, éventuellement, et en réalité totalement pervers. Par exemple, la France, pendant de nombreuses années, a diminué ses émissions de gaz à effet de serre, toute seule, depuis le territoire mais en les reportant sur le reste du monde, comme tu l'as dit, Sylvestre, et puis même depuis quelques années, hormis euh, l'effondrement durant la pandémie, les émissions de gaz à effet de serre remontent. Donc il faut radicalement changer les mêmes choses. Or, qu'est-ce qui est fait La stigmatisation des comportements individuels, et puis les solutions individuelles, donc le malthusianisme, éventuellement la stagnation. Alors on peut... Il y a même euh, des cycles longs de la pensée fascinée en économie par la stagnation. C'est classique, ça. Il y a tout un article écrit par Paul Bocara là-dessus. Vous pouvez le lire pour ceux qui, qui sont friands. Bon. De Paul Bocara c'est mon père, ce n'est pas moi. Il faut un peu te renseigner avant de venir. Je te remercie. Bon. Il est mort. L'anniversaire de son décès, c'est le 13 septembre, dans deux jours. Je te remercie de te renseigner. La deuxième chose. Donc, on fait comportement individuel qu'on stigmatise. Excuse-moi, ça m'a touché, ce que tu as dit. Ça m'a blessé. La première chose... Donc, les comportements individuels qu'on stigmatise. Et après, on dit on ne fait pas de décroissance, mais en réalité, on dit on va pas dépenser plus pour les services publics. Donc, on nous promet l'austérité, tout en faisant des grandes phrases. Ah ah Quelle arnaque Deuxièmement, on fait le marché. Le marché au carré. Alors, la taxe carbone, euh, euh, les marchés financiers des quotas d'émissions de gaz à effet de serre, et puis le principe du pollueur-payeur. Tout ça, ça veut dire que, si vous avez de l'argent, vous pouvez polluer. La taxe carbone, par exemple... Ben, les entreprises, elles, elles la reportent sur les consommateurs. Et puis si on dit qu'il va y avoir un signal prix, les entreprises vont payer plus cher euh, leur euh, carburant, par exemple, si c'est du carburant fossile, eh ben, en réalité, qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont baisser les salaires et les cotisations sociales. Et donc, à nouveau, ça va porter sur les mêmes. Alors on peut faire des usines à gaz pour compenser. Non, il faut changer profondément le système productif. Et ce n'est pas en faisant une taxe marchande... Mais c'est bien en changeant les gestions des entreprises. Donc ce n'est pas des droits sociaux, parce qu'on a un cœur. C'est des droits et des pouvoirs sur les entreprises et leur gestion. C'est le grand absent des batailles, c'est le point aveugle de la gauche. Tout ce qui est fait dans les entreprises. Regardez comment Macron et Roux de ont réussi leur affaire. Les jeunes avec une générosité formidable vont dans la rue pour exiger des changements de braquet sur l'écologie. Et puis ils disent « gouvernement, vous êtes méchants ». Mais Route Bézieux, elle est tranquille. Le MEDEF, les grandes multinationales se frottent les mains. Alors qu'on voit bien qu'il faut que Total change complètement ce qu'ils font, mais le gouvernement les accompagne. On fait le marché. Troisièmement, on dit il faut investir, il faut mettre plus d'argent. Mais dans le système actuel, investir, ça veut dire faire du béton. À côté de moi, Muriel, elle habite le territoire de Belfort. Il y avait un hôpital à Belfort. Moi, je l'ai visité, c'est un terrain vague. À côté, il y a Montbéliard il y avait un hôpital, il n'existe plus. Et donc ils ont investi, ils ont détruit les deux hôpitaux, ils ont mis du béton pour mettre un seul hôpital dans les champs, entre les deux villes, sans embaucher, et même en supprimant des emplois et des lits. Donc il faut dépenser tout autrement, pour les femmes et les hommes, pour la formation, pour l'emploi, et le reste doit accompagner avec des économies considérables de consommation de matière. C'est là qu'il y a la révolution. Et donc un politique qui dit qu'il faut mettre de l'argent, c'est un politique bidon, parce qu'il ne voit pas ce qui se passe et ce qui brûle en ce moment. Troisième, voilà les trois choses qu'on nous fait. Et investir, c'est faire conscience au patronat pour ce qu'il fait. Non. Alors après, le débat, c'est plus ou moins public ou plus ou moins privé. Non. Il faut changer profondément les conditions. Profondément les conditions. Alors, on parle de la croissance. Mais la croissance actuelle, c'est la croissance qui appuie les profits, l'accumulation et le béton, pour faire simple. Mais la croissance des services publics, ça veut dire des dépenses, des embauches d'infirmières c'est des femmes, c'est pour ça que je le dis au féminin. Ça veut dire des embauches d'enseignants, les services publics. Ça veut dire aussi les services publics de l'écologie. J'ai en face de moi mes anciens camarades de la CGT écologie-environnement. La forêt, par exemple, c'est des services publics. Donc il faut des services publics de l'écologie. Le contrôle et le suivi des technologies mises en œuvre dans les industries, c'est des droits des travailleurs, mais aussi des services publics. Il y en a un embryonnaire à Compiègne pour savoir ce que font les entreprises et pour dialoguer avec les citoyens pour éclairer sur les procédés mis en œuvre dans les entreprises. Donc c'est beaucoup de services publics, beaucoup de salaires, beaucoup de revenus, beaucoup d'embauches, parce que c'est pas vrai qu'on vient de l'air du temps. Donc c'est de l'argent. Eh bien, je travaille à l'INSEE, je... la mesure, ça me connaît, eh bien ça, ça fait du PIB, mais un tout autre PIB. C'est-à-dire qu'il faut une croissance des bonnes choses dans le produit intérieur brut, et une décroissance des mauvaises choses. Il faudra beaucoup d'argent, avancer beaucoup d'argent, et dépenser beaucoup, mais dans toute autre chose que ce qu'on fait. C'est ça l'enjeu. Et ça demande des informations, ça demande un suivi. On est une société très développée qui a besoin de suivre ce qu'on fait. Donc, le problème de la croissance et de la décroissance, que je remercie Sandrine d'avoir dit « c'est pas la question », mais à la fin, elle dit « c'est la question, on bloque, on, consomme, on dépense pas plus pour les services publics ». Donc, elle nous promet l'austérité. Peut-être que tu l'as dit malgré toi, mais tu l'as dit. Si tu penses le contraire, tant mieux, mais tu l'as dit. Eh bien si, tu as dit « ah, ben si ». Tu as dit qu'il ne faut pas mettre plus dans les services publics. et Il faut dépenser plus. Et tu as dit qu'il ne faut pas dépenser plus. Tu l'as dit. Tu l'as dit, tout le monde l'a entendu. Bien sûr. Mais si tu veux dépenser plus pour les services publics, tant mieux. Si tu veux dépenser plus pour les services publics, tant mieux. Ça fera plus de... Dé... de... Ça demande... Tu me laisses finir. Ça, Ça demandera plus de moyens, plus de dépenses. Donc, cette question de la croissance aujourd'hui, c'est son contenu. Alors, le social... Est-ce que le social, il faut simplement accompagner ce qui se fait, ce qui existe Et donc on doit faire des compensations sociales. Moi je pense, même dans ce qui a été dit par euh, Sylvestre, il faut bien voir à quel point le social, c'est le cœur des transformations. Parce que inventer les solutions, chercher, trouver, euh, trouver à la fois sciences euh, euh, fondamentales, et application par les ingénieurs, mettre en œuvre les solutions comme la rénovation thermique, ça demande emploi, ça demande formation, ça demande dépenses humaines et croissance de toutes ces dépenses, bien évidemment, pas du malthusianisme. Mais l'emploi, c'est aussi dans les services publics, comme je l'ai dit. Et enfin, l'emploi, on a besoin de libérer du temps. Parce que si les citoyens ils doivent pouvoir intervenir sur ces questions, si les citoyens ils doivent pouvoir s'informer, participer à des débats, suivre ce que font les entreprises, il faut libérer du temps de travail, donc il faut créer énormément d'emplois. Alors ce qui m'amène, et je conclue sur la réponse économique, il faut changer la production et la consommation en même temps. Il ne faut surtout pas les opposer. Il faut donc agir sur les entreprises et les banques par des réglementations, mais profondément, on pourrait tout de suite créer un fonds massif avec, en France, c'est 6% du PIB, dit le GIEC qu'il faut mettre, c'est-à-dire 160 milliards d'euros en France. Un fonds en levier sur les entreprises, qui oblige les entreprises à dépenser autrement. C'est-à-dire qui va cogner si elles émettent des gaz à effet de serre, si elles consomment des matières, et qui va les appuyer si elles développent l'écologie et l'emploi en même temps, et la formation. Deuxièmement, pousser les services publics, donc aussi un fonds de développement des services publics. Tout ça, ça fait énormément de croissance, une croissance profondément différente. Et enfin, développer l'emploi. Ce qui m'amène à ma conclusion, la question internationale dont on ne va pas parler, elle est fondamentale. D'abord parce qu'on reporte les émissions et les difficultés sur les autres pays, parce que les problèmes d'inégalité sont considérables, et donc il nous faut, de façon coopérative et ensemble, en Europe et dans le monde, attaquer ces questions-là. Et la France devrait prendre des initiatives, d'abord pour des financements nouveaux en levier sur les entreprises et les banques, pour qu'elles fassent autrement, mais tout aussi tout, tout de suite des traités nouveaux, au lieu des traités du du libre-échangisme fou, où plus tu échanges, mieux c'est, au contraire, des traités de maîtrise des échanges et des maîtrises des investissements, les investissements sont internationaux, et les échanges ne seraient appuyés que s'ils développent les biens communs, c'est-à-dire l'environnement, la santé et l'emploi. Mais ça, ça demande des droits nouveaux, des pouvoirs nouveaux, des appropriations publiques et sociales des entreprises, des nationalisations des banques. C'est ces révolutions économiques dont on n'a pas parlé, droits et pouvoirs nouveaux, nationalisation des banques, euh, euh, euh, institutions de planification écologique et sociale dans les territoires avec des droits de suivi de ce qui est fait, des engagements pris par les entreprises, c'est ce dont on ne parle jamais et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à prendre le virage qu'il faut prendre. Je vous remercie. Je... Merci beaucoup. Donc on va donner la, la parole à on va vous donner la parole pour euh, des questions mais peut-être une petite réponse de, de Sandrine tu souhaitais euh, réagir un petit peu et ensuite la parole à la salle. Non enfin c'est juste pour dire que je ne sais pas où est-ce que tu as entendu que je voulais. Non mais enfin non en fait non. J'ai mais mais je, enfin tu peux pas tu... non mais pardon mais t'es pas dans ma tête en fait donc euh, juste je vous le dis, dis il faut plus de services publics il faut plus de fonctionnaires et j'ai commencé comme ça donc on le rappelle il faut plus de services publics et plus de fonctionnaires d'accord ne vous disputez pas non mais pour construire un truc il va quand même falloir qu'on soit honnête entre nous quoi A dit, tu as dit exactement, Je vous propose qu'on débatte sans avec la salle la richesse monétaire. Et ben il faudra les dépenses monétaires pour les salariés des services publics. Donc si on a peur de la richesse monétaire, la gauche n'arrivera pas à changer si elle a peur de la monnaie. Voilà. Ah, tu l'as dit Mais si tu mais penses qu'il faut faire non. autrement, tant mieux, on va travailler ensemble. Non, je ne l'ai pas dit et non, je ne parle pas non, carrément. Donc je vous, je vous propose Non, attendez. Ici, c'est la fête de l'humanité. On... C'est la fête... Est... On est là pour débattre. Sur le fond, je crois qu'on a eu... Non, non, non. Ça, c'est pas non, stop, Je vous propose qu'on passe non. aux questions, parce que le débat est quand même plus important que ça. Donc, je vous propose qu'on passe aux questions et qu'on finisse ce débat. Voilà. Non. Bon, je crois qu'on a eu la chance d'avoir trois interventions de, de qualité qui euh, nous donnent à réfléchir, à discuter et à comprendre ces questions qui nous travaillent. Et je crois qu'on grandira tous et on s'enrichira tous à les traiter sur le fond et pas sur la forme. Voilà, je vous laisse la parole. Qui, qui souhaite poser des questions, intervenir Bon, moi, je pense qu'il y a quand même moyen de s'entendre et de construire des choses, parce que c'est urgent, en fait. Et donc, en effet, comme euh, voilà, les trois interventions étaient très nourrissantes, et euh, donc, on s'aperçoit que, oui, il s'agit d'une révolution à, à mener. Je pense que là, ça fait consensus. Alors, moi, j'ai un tout petit bémol, euh, mais euh, voilà, c'est que j'ai eu l'impression que Sylvestre nous vendait le nucléaire, et donc, euh, c'est un problème. Bon, bref. Et euh, sinon, euh, la question, c'est quand même là, qu'est-ce qu'on fait concrètement, quoi parce que, euh, bon, Macron nous fait la guerre, euh, y compris sur le plan, euh, bon, évidemment, social et écologique. Hein, il fait vraiment tout ce qu'il ne faut pas, et enfin, c'est systémique, hein, c'est... Voilà. Donc, euh, concrètement, comment on s'organise euh, là, dans les jours, dans les semaines, dans les voilà, dans les mois à venir, pour être efficace et construire ensemble une contre-attaque écologiste et euh, communiste, enfin, au sens large communiste, autogestionnaire Merci beaucoup. Euh, J'avais, je ne sais plus lequel d'entre vous avait évoqué euh, l'enjeu le, le, de la publicité. Est-ce qu'on peut réfléchir éventuellement à l'abolition euh, de la publicité Je ne sais pas par quel moyen, comment. Je ne sais pas si euh, justement il y a, y a des, aussi des, des perspectives là-dessus. Merci beaucoup. Bonjour. Bon bah, Moi, je remercie beaucoup euh, Sandrine pour ne pas avoir euh, bloqué le débat sur croissance et décroissance. Je remercie euh, beaucoup Sylvestre aussi euh, pour ne pas avoir bloqué le débat sur nucléaire et antinucléaire. Moi, je pense, je suis climatologue, on a des échéances à 2030 à 2050 qui sont un défi majeur comme on n'a jamais connu pour l'humanité. Dans un, dans un contexte où il y a des, des inégalités sociales énormes. Et donc la question que moi je pose aux politiques, et donc à Sandrine qui est là, et à Frédéric, c'est en fait qu'on s'est sorti de la guerre dans des conditions difficiles, avec des planifications. Les gens y comprenaient, ils savaient où on allait. Ils savaient que les riches, que le programme de la gauche, c'était faire payer les gens qui dépensent plus, qui émettent plus, beaucoup plus que les gens qui émettent peu, voire pas assez dans les pays du tiers-monde. On a besoin de savoir où on va à 10 ans, 20 ans, 30 ans. On en a besoin pour la première fois de notre histoire parce que si on ne sait pas où on va, c'est sûr qu'on va dans le mur. Donc là, là aujourd'hui, la responsabilité des politiques, elle est énorme. La responsabilité des scientifiques, elle a été de dire où on allait. Maintenant, ce n'est pas les scientifiques qui sont des gourous politiques, c'est vraiment comment les politiques vont faire et comment ils vont planifier des trajectoires qui permettront l'épanouissement de tous et effectivement des difficultés grandes pour les gens qui sont beaucoup trop riches. Merci. La question s'adresse à madame Rousseau. Euh, vous parlez de débats de fond, euh, de choses qui sont importantes pour les gens qui sont ici. Euh, vous vous êtes rendu plutôt célèbre sur des déclarations tonitruantes, voire assez délirantes. Alors ma question est très simple, Madame Rousseau. Euh, si vous souhaitez revenir à des choses fondamentales, est-ce que, est que vous pensez continuer à envisager cette stratégie de déclaration telle que je viens de les décrire Ou est-ce que vous pensez vraiment revenir aux préoccupations des gens, plutôt que de parler des sujets que vous avez pu aborder ces derniers temps. Merci. Oui, j'ai une question pour les intervenants. Euh, on a parlé beaucoup des riches qui polluent beaucoup, des euh, milliardaires qu'il faudrait supprimer, etc. Mais, mais comment... Sont-ils devenus riches Moi, Bernard Arnault, il est riche, il est milliardaire, c'est sûr, mais sa richesse, elle est dans LVMH, c'est-à-dire une multitude d'entreprises où il y a des gens, des ouvriers, des ingénieurs, des techniciens des, des, euh, qui, qui travaillent et qui sont exploités. Monsieur Dimon, Jamie Dimon, le PDG de la plus grande banque du monde, euh, il est très riche, mais il est très riche parce que sa banque prête de l'argent à des gens qui produisent des richesses et qui captent cette richesse. À travers l'exploitation de ces gens-là. Et donc, euh, ils ont du pouvoir. Donc, est-ce que ça, la question, ma question est la suivante est-ce que la vraie question, c'est de les rendre moins riches, ou est-ce est que c'est de, -ce est de leur prendre le pouvoir Puisque, paraît-il, on veut sortir du capitalisme. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il est possible de tordre définitivement le cou à l'idée comme quoi euh, ce que certains ont saccagé sur la Terre, on va le retrouver en bien mieux sur Mars Oui, alors, euh, j'avais une question, c'est... Euh, pardon. Euh, comment parce qu'aujourd'hui on pense surtout là du coup à des méthodes pour atténuer le changement climatique mais c'est comment aussi s'habituer parce qu'on a eu un été mortel et donc c'est comment alors qu'il va devenir habituel, comment on va pouvoir s'y habituer et qu'est ce que vous proposez concrètement comme changement? Moi, ma question elle est plutôt liée à, à ce prisme production ou consommation et je me mets à la place de quelqu'un qui fait partie de ces 10% qui consomme la moitié qui émet la moitié des gaz à effet de serre. Je reviens une fois par, par an au Brésil et je n'ai pas le choix de choisir l'essence de l'avion que je prends et je prends aussi la voiture pour y aller à l'aéroport faute d'alternative quand j'arrive au Brésil parce qu'il n'y a pas de métro ni de service public. Donc ma question, c'est quand est-ce qu'on pourra sortir de ce prisme où on regarde uniquement par la consommation et on ne pense pas à la production Et justement, je pense aussi par rapport aux plus riches, parce qu'on parle souvent de Bernard Arnault et on parle de son jet privé et on parle de sa consommation qui est de fait exorbitante. Mais quand est-ce qu'on parlera des plus riches qui font le lobby contre justement cette transition écologique qui finance des, de la propagande politique, le climato-scepticisme, qui justement euh, empêche de faire avancer cette science et cette technologie qui va justement nous aider dans cette transition. Je parle par exemple de l'industrie, quand on parle de Total, c'est aussi le financement de, de recherches qui justement vont à l'obstruction de ces innovations. Donc pour moi, la question est surtout politique. Euh, merci. Je, je vous propose donc de répondre à toutes ces, ces interventions, peut-être en commençant par Sylvestre. Euh, bon, donc je ne vais pas répondre à toutes les questions, surtout celles qui ne me sont pas adressées. Euh, C'est moi qui ai parlé de la publicité en disant qu'il faut la supprimer. Je, je pense euh, vraiment. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a parfois des propositions de la limiter du type... Euh, Interdire la publicité pour les objets très émetteurs, genre les grosses bagnoles, euh, ou euh, la limiter en espace, genre euh, bon euh, à cet endroit-là, ou euh, à la télévision à ce temps-là, pas de publicité. Ça ne suffira pas. On le voit avec l'invasion de la publicité dans les réseaux sociaux, par exemple. Euh... La publicité, c'est l'arme absolue du capital de destruction de l'autonomie de pensée et matérielle des classes populaires. Devant une arme de destruction massive, il n'y a pas à financer. Il faut avoir l'objectif politique de la suppression de la publicité. Pourquoi est-ce que les gens qui font HEC et, donc, et qui dirigent le pays, si on leur dit ça, ils se pendent dans les cabinets parce que ça fait partie des ingrédients indispensables au fonctionnement du capitalisme aujourd'hui. Et comme ils sont attachés à l'idée qu'il faut perpétuer le capitalisme, on comprend qu'ils sont attachés à ça. Mais nous, on n'en a rien à cirer parce qu'on n'est pas du tout attachés à la perpétuation du capitalisme. Euh, donc on peut se passer de la publicité. Les gens, ils, auront toujours, ils sauront toujours de quoi ils ont besoin. Personne n'a besoin de la publicité pour savoir qu'il a besoin de manger qu'il a besoin d'un logement, qu'il a besoin d'une école pour ses enfants. Euh, donc, euh, il faut vraiment avoir ça comme objectif. Et c'est vrai que euh, la gauche, en général, ne s'est vraiment pas occupée de ça. Euh, il faut qu'elle s'en occupe sérieusement. Sérieusement, c'est-à-dire pas avec le slogan, mais en disant comment on va le faire. Euh, la question sur... Euh, oui, il n'y a pas que les super-riches. J'en ai parlé un peu. C'est très important. Parce qu'on ne pourra pas avoir de discussion sérieuse avec les classes moyennes des pays riches qui constituent l'essentiel de ces 10% de la population mondiale, 780 millions de personnes, et l'essentiel du volume des émissions de gaz à effet de serre mondial, des 45% du total. On ne pourra pas discuter sobriété, c'est-à-dire se passer de certaines consommations. C'est ça la sobriété. Hein. Ce n'est pas l'efficacité qui est le même résultat pour un, une consommation moindre. Euh, on ne pourra pas discuter avec eux de ça, sérieusement, s'ils n'ont pas la conviction et l'expérience qu'on est en train de supprimer les super-riches. C'est humain, si je puis dire. Mais Sandrine Rousseau, qui est économiste, connaît sûrement le vocabulaire savant des sociologues et des économistes qui ont mis ça, en, en, pas en équation, mais presque, sur comment euh, on a toujours envie d'imiter ceux qui ont un peu plus d'argent. Et donc, ça doit être un objectif politique majeur, la suppression des grandes fortunes, des grands patrimoines. Pas seulement parce que c'est du vol de la société, pas seulement... Denis Durand a raison parce qu'il faut s'interroger sur comment ils sont devenus riches et qu'en touchant ça, en fait, on touche le cœur du système capitaliste et de son exploitation, mais parce que c'est une des conditions sine qua non de la révolution culturelle des 10% de la population mondiale vis-à-vis -vis des exigences d'une lutte efficace contre le changement climatique. Et toujours sur ce qui a été dit par cette intervention, oui, pour aller au Brésil, aujourd'hui, on n'a que l'avion qui fonctionne avec de, de, de, un kérosène. Il euh, n'y a que deux moteurs. Il hein. y a le moteur thermique et le moteur électrique. Et c'est pour ça qu'on utilise tant d'énergie fossile. Euh, si on sous-estime la nécessité de, des révolutions technologiques dont nous avons besoin, alors on n'y arrivera pas. C'est simple, à technologie constante, les objectifs climatiques ne seront jamais atteints, même si on fait beaucoup de choses dans le social. Et c'est valable à tous les niveaux de technologie, y compris dans les pays pauvres, on est très basse technologie, notamment parce que c'est dans ces pays-là qu'il y a le plus de croissance démographique. Et donc c'est là où les défis de l'usage des sols sont les plus importants dans l'agriculture, parce que quand vous augmentez votre population à nourrir... Vous n'avez que deux solutions qui ne sont pas alternatives pour qu'ils ne meurent pas de faim. Soit vous augmentez la surface cultivée, soit vous augmentez le rendement à l'hectare. Et si vous êtes incapable d'augmenter le rendement à l'hectare, vous êtes obligé d'augmenter la surface cultivée au dépens de la biodiversité et des espèces non domestiquées et sauvages. Et c'est pour ça que l'augmentation la, des rendements agricoles dans le Tiers-Monde, c'est la condition sine qua non de, soyons modestes et réalistes, essayer de ralentir un peu la sixième extinction de masse. Et pour ça, il faudra beaucoup de science et beaucoup de technologie et beaucoup d'éducation. Euh, et je vais terminer parce que je ne veux pas monopoliser sur le nucléaire. Le fait de parler du nucléaire, ce n'est pas un problème. Hein. C'est une nécessité absolue. Il faut absolument parler de ça. Et c'est quelque chose qui est mondial. Ce n'est pas beaucoup français. Euh, le le pays où on construit le plus d'éoliennes et où on installe le plus de panneaux photovoltaïques et où on construit le plus de barrages hydroélectriques est également le pays où on construit le plus de réacteurs nucléaires. C'est la Chine. À l'échelle mondiale, il n'y a pas de ou-ou. On fera, on fera tout et dans, des, et, et, et dans des dimensions très supérieures à ce qui existe aujourd'hui. Il suffit de regarder les scénarios de, de technologies qui sont étudiés par le GIEC. On, on voit bien qu'à l'échelle mondiale, on n'y arrive pas sans une expansion rapide de toutes les technologies décarbonées. Alors, Les pays qui ont la possibilité de le faire, d'utiliser cette technologie qui est à la fois puissante et dangereuse, mais toutes les technologies puissantes sont dangereuses, qui est très économe en matière première beaucoup plus que de la plupart des autres technologies décarbonées qui est très économe euh, en surface utilisée euh, et qui euh, euh, peut permettre d'alimenter notamment les grandes concentrations humaines avec une, une électricité décarbonée abondante et pilotable euh, donc il y a beaucoup d'avantages les inconvénients, tout le monde les connaît il faut une gestion très sévère de la sûreté donc c'est très bien qu'en France, on ait l'autorité de sûreté nucléaire la plus sévère du monde. Moi, je m'en réjouis. Euh, bon, ça coûte plus cher EDF, mais c'est bien. Euh, et il faut gérer très correctement l'enfouissement le, géologique des déchets nucléaires de haute activité et à vie longue, qui est la solution retenue par tous les pays qui s'occupent sérieusement de cette question, c'est-à-dire qui en ont, des déchets nucléaires, qui en ont produit, quelle que soit leur décision actuelle, sur le futur nucléaire. C'est-à-dire que tant les pays qui ont décidé d'arrêter le nucléaire que les pays qui ont décidé de continuer ont tous comme seule solution aujourd'hui mise en œuvre, travaillée, l'enfouissement géologique. Et en France, on fait ça très correctement. C'est très encadré par la loi. C'est très surveillé par l'autorité de sûreté nucléaire. Et euh, c'est quelque chose qui est. Euh, est un problème technique, ok, mais qui ne réclame pas de révolutionner la mécanique quantique. Si ce n'était pas possible de gérer correctement par l'enfouissement géologique des déchets de cette nature, alors il n'y aurait pas de gisement de gaz et il n'y aurait pas de gisement de pétrole, c'est la géologie première année d'université. Alors, je vais répondre sur le nucléaire juste après, mais d'abord euh, sur la question de notre système économique, de la croissance, de comment on fait concrètement. Bon, déjà, on prend la rue. Hein, il va falloir le faire et il va falloir le faire massivement parce que c'est pas à l'Assemblée nationale que ça va se passer. Malgré toutes les prises de parole que l'on aura et malgré les batailles nocturnes que l'on mènera. Et je vous promets qu'on ne cèdera rien, mais ça ne pourra passer que par la rue. Et là, il va falloir se bouger parce que c'est urgent. Ensuite, euh, sur les moyens d'action politique, il n'y a pas non plus 36 solutions. C'est qu'aujourd'hui, il y a une question de justice et notamment de justice sociale qui se pose de manière très importante. Et ça, ça passe par un système d'imposition, de contrôle des entreprises et euh, de nationalisation de certaines, mais surtout de remise en place d'une un, limite et d'un contrôle euh, de l'État absolument euh, drastique sur l'ensemble des activités, des investissements, etc. Je pense qu'il faut qu'on passe d'une manière générale à vendre des souhaits, des rêves et des objets vers assurer de manière solide les besoins essentiels et c'est ça la révolution culturelle que l'on a à faire et je mets révolution culturelle en, entre guillemets mais on doit passer vraiment de, de, de vendre des choses par des panneaux publicitaires à mettre toute notre puissance publique à assurer le nécessaire à tout le monde et là on n'est pas du tout en ordre de marche là-dessus. Sur le nucléaire, alors ça ne vous surprendra pas, mais nous ne sommes absolument pas d'accord. Et pas d'accord sur plein de choses, déjà, parce que là, il y a eu des dérogations tout l'été pour des rejets de centrales nucléaires d'eau plus chaude que l'eau des rivières, que ça, ça détruit profondément la biodiversité et que nous ne pouvons pas aujourd'hui accélérer la perte de biodiversité. Elle est majeure. On parle d'un anéantissement, on parle d'un effondrement. On ne peut pas jouer avec ça aujourd'hui. Les centrales nucléaires, dans des périodes de sécheresse, dans des périodes de canicule, ne sont pas la solution. On ne peut pas faire des rejets qui permettent de, de préserver le milieu. Par ailleurs, et moi, je pense que nous sommes à, deux, nous sommes à la veille d'un effondrement, effondrement de notre système économique tel que nous le connaissons actuellement. Je ne sais pas ce que nous faisons des centrales nucléaires si nous sommes réellement dans une situation d'effondrement. Et par ailleurs, je rappelle que la, la bure, là où on va stocker des déchets nucléaires, les déchets nucléaires que nous y stockerons, seront actifs pendant 100 000 ans. 100 000 ans, la différence avec le gaz et le pétrole, c'est que ce sont des cavités naturelles. Là, c'est quelque chose d'artificiel, nous n'avons aucun moyen de prévenir les générations futures qu'il y a des déchets qui, sont, qui seront actifs pendant 100 000 ans. Donc c'est irresponsable de faire ça et c'est mettre en danger la vie des générations futures. Je ne sais pas au nom de quelle responsabilité nous, nous pourrions la prendre. La dernière chose sur mes déclarations, vous jugez mes déclarations délirantes, parfois, très bien, moi je juge notre système totalement délirant et je pense qu'il nous envoie dans le mur à une vitesse effrénée et que si nous si n'avons pas un réveil citoyen massif et imminent, alors nous ne pourrons que pleurer sur, euh, sur notre sort parce que nous ne pourrons pas prendre le tournant qu'il nous faut prendre maintenant. Alors oui, mes déclarations sont peut-être chocs, mais elles sont aussi faites pour vous réveiller. Et moi, je préfère dire qu'il faut manger moins de viande que de diminuer les allocations. Oui, alors je vais répondre à certaines des questions qui ont été exprimées dans le public. La première chose, on a beaucoup parlé on a beaucoup parlé des riches cet été. Et je pense qu'on fait une erreur. Et d'ailleurs, dans la statistique que tu as dénoncée, Sylvestre, il y a une erreur plus profonde. Parce que si on prend le PDG très riche de Total, de j'ai oublié le nom, qu'il m'en excuse en tant que personne, c'est pas grave. C'est pas lui qui pollue. C'est ce que lui pollue en tant que personne. C'est très peu. Mais ses responsabilités comme patron sur ce que Total génère comme pollution, c'est ça ce qui est très grave. Et donc cette question de ce qui est fait par les entreprises et de l'appropriation de ce qui est fait par les entreprises, c'est très important. On a une convergence dessus. Tu viens de la réexprimer encore et je pense que c'est important. Tu dis, par exemple, euh, nationalisation, l'État doit intervenir. C'est un pas. Moi, je pense qu'il faut, compte tenu des expériences qu'on a eues, on avait des entreprises nationalisées, et pourtant on a pollué, il faut préciser. Le problème, c'est des nationalisations avec des critères très, très... Pour mettre en œuvre des critères précis, écologiques et sociaux, d'autres critères que la rentabilité financière. C'est décisif, ça. Et là, on doit... Si on, veut, si on veut parler de révolution culturelle, elle est là. Mais c'est aussi une révolution des pouvoirs. Donc, là, il y a un point important qui n'a pas été fait par la gauche, et il y a besoin de novation par la gauche. Cette, cette exigence de nouvelles conditions sur les entreprises, et non pas seulement plus d'État. Ça, c'est la gauche traditionnelle. Ou plus d'intervention. Il faut au contraire des pouvoirs, des gens décentralisés avec une dimension autogestionnaire, comme ça a été dit, mais aussi avec toute une logique nouvelle de critères, de conditions nouvelles. Et ça monte dans la société, mettre des conditions sur l'entreprise. Donc s'il y a des batailles communes qu'on peut mener, à mon avis, celle-là, elle est centrale. Et elle concerne aussi bien la rue, comme on dit, que les institutions, mais aussi les batailles d'idées culturelles ou ce qui se fait dans les entreprises. Deuxième point, qu'est-ce qu'on fait je pense qu'on a énormément besoin de conjuguer les forces entre la société civile qui se trouve à l'extérieur de tout ce qui génère les pollutions à l'extérieur des entreprises et les travailleurs des entreprises et les travailleuses des entreprises. Il faut conjuguer les batailles. C'est très important, il faut se parler. Et maintenant, le terme de planification écologique est à la mode. Même Elisabeth Borne, elle parle de planification. C'est de la planification hyper technocratique. Tout en haut, elle, la première ministre, toute seule. Mais dans les batailles de terrain, les acteurs sociaux ils se rassemblent en disant il faudrait faire autre chose. Par exemple, une centrale euh, qui voudrait réutiliser le bois en Loire-Atlantique. Il euh, y a eu une bataille sur le papier dans la Sarthe. Il y a plein, plein, plein de cas, plein, plein d'exemples où les acteurs se rassemblent entre eux, mettent en cause les entreprises, les banques et interpellent les pouvoirs publics. Et ça, ça préfigure. Ce que nous appelons, et sur lequel la gauche pourrait travailler, d'une planification sociale, et éco économique et écologique, c'est les trois en même temps, à partir du terrain. Nous, nous avançons l'idée, mais je, le mot, je m'en fiche, de conférences permanentes pour l'emploi, la formation et la transformation productive, écologique et sociale. Depuis les territoires jusqu'au national, mais où... Des engagements sont pris par les entreprises et les banques où il y a des moyens financiers et surtout un suivi, ce qui demande de l'information et des pouvoirs, pour voir ce qui est fait correctement ou ce qui n'est pas fait. Éventuellement, on peut soit appuyer plus, soit cogner plus. Mais ça, je pense qu'à gauche, on a besoin de batailles dans la rue, mais aussi d'avancer et de travailler là-dessus. Alors, je viens sur la consommation, ce qui a été dit. Il faut voir comment les nouvelles consommations nécessaires il y a pas seulement de nouvelle façon de consommer, mais il y a des nouvelles consommations. Par exemple, les transports en commun, on les utilise à la fois trop et pas assez. Trop parce que la ville est organisée de façon folle. Prenez Paris avec la Défense un endroit et les habitants à un autre endroit. Il y a une thrombose. Bien sûr, il faut plus de transports en commun, mais on ne peut pas sans cesse avoir les transports qui appuient cette déformation gigantesque et cette distorsion gigantesque entre les endroits où on habite et les endroits où on travaille. Donc, il faut des nouvelles consommations, des transports en commun, mais il faut aussi une nouvelle organisation des villes. Mais ça demande une technologie, alors pas seulement nouvelle, mais qui n'est pas poussée selon le même type, une technologie où on va chercher à économiser les matières, les pollutions, et pas à faire la même chose. Et même pour le transport aérien, aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent énormément pour des carburants à base d'hydrogène et un hydrogène vert. Et d'ailleurs, tout de suite, ça demande énormément d'emplois dans la recherche, de chercheurs, de techniciens et les dépenses pour les services publics. Voilà, je... c'était les questions que je voulais, que je voulais aborder. J'ai encore deux minutes, merci. Alors, cette question, à mon avis, des conjonctions des batailles, c'est peut-être la question la plus fondamentale. Parce qu'ils arrivent à diviser. Ils arrivent à diviser. On ne voit pas les enjeux d'unification du mouvement. Par exemple, le nucléaire. Je n'ai volontairement pas parlé, parce que je ne suis pas assez savant sur le nucléaire. Mais je pense qu'il y a besoin à la fois de prendre au sérieux, comme le disait Lovelock, le grand économiste américain, euh, écologiste américain, celui qui a émis l'hypothèse Gaïa, dans l'urgence actuelle, on ne peut pas se passer du nucléaire. Et il y a besoin de dépasser le nucléaire actuel pour probablement d'autres nucléaires, voire d'autres types d'énergie. Et dans l'intermédiaire il y a besoin d'une maîtrise plus forte du nucléaire, ils font très correctement, mais probablement il y a besoin de beaucoup plus de sécurité d'emploi, de beaucoup moins de sous-traitance, de formation, de connaissances citoyennes, d'informations. On ne sait pas plein de choses qui sont révélées par des lanceurs d'alerte. Donc il y a besoin d'une transformation aussi, mais pour aller dans un sens de progrès et pour dépasser ce qui se fait actuellement sans faire table rase de ce qu'il peut y avoir comme avancée positive. Voilà. Cette question de la conjonction des batailles du dedans, du dehors de non pas pour s'y enfermer, mais pour se libérer, pour avoir une vie plus digne, plus libre, à mon avis, c'est un enjeu majeur pour la gauche aujourd'hui. Et ces leviers de l'argent, dont elle ose trop peu se saisir, on doit les mettre en plein dans la lumière. Et ça monte. Les gens, quand on dit qu'il faut des conditions nouvelles, ils disent oui. Et la gauche politique répond très peu là-dessus. Je pense que c'est la tâche qui est devant nous. Merci en tout cas d'être venu et d'avoir participé. Merci beaucoup pour votre venue. Je rajoute juste une petite chose, parce que tu l'as pas dit, Frédéric, c'est qu'effectivement, dans notre conception de la révolution écologique, il faudra énormément d'emplois et de formation, et qu'au cœur du projet des communistes, c'est une visée de sécurité d'emploi et de formation, c'est-à-dire d'éradication du complète du chômage, et c'est en ce sens-là, pour nous, que dans la visée, il n'y a plus d'allocation, ainsi qu'a pu le dire aujourd'hui Fabien Roussel, donc c'est dans le sens d'une éradication du chômage par l'emploi ou la formation et par leur sécurisation. Voilà, merci beaucoup pour ce débat, et puis la revue Économie et Politique vous donne